Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de ce mois d'août. Alors on peut commencer par vous souhaiter évidemment un bon anniversaire, même si le Soleil est déjà dans votre signe depuis quelques jours. Euh, D'ailleurs, c'est le deuxième décan qui démarre euh, le mois euh, avec le Soleil dans votre signe. Évidemment, euh, bah, vous rayonnez en principe, hein, mais il euh, y a quand même la dissonance Soleil-Uranus qui vous fait euh, rayonner euh, peut-être de de colère parce que les choses ne se passent pas comme prévu pour certains d'entre vous qui sont nés justement début août hein, et, et, et ça date pas d'aujourd'hui, hein. vous êtes euh, bon dans une instabilité qui vous dérange parce que vous êtes un signe fixe et que vous avez besoin de stabilité, euh, mais bon il y a d'autres aspects euh, ce mois-ci qui vont euh, vous aider. Euh, ce Soleil dans votre signe évidemment, euh, vous invite à faire la fête et on sait à quel point le lion aime faire la fête, il aime jouer, il aime rire, il aime s'amuser et croyez-moi vous aurez de nombreuses occasions hein, de prendre du bon temps, je vous le promets. Après le 22, eh bien, le soleil vous quitte évidemment, il entre chez votre voisin la Vierge le signe du travail et le signe du travail qui rapporte hein, puisque c'est votre secteur 2 Hein, C'est un secteur d'argent pour vous, la Vierge. Donc, euh, à mon avis, bah, vous allez reprendre le travail dans l'esprit euh, vraiment de euh, renflouer votre trésorerie. Hein. Euh, C'est un besoin qui, je pense, doit être commun à, à, à presque tous les signes. Mais bon, il y a aussi euh, le, le, la possibilité que vous ayez à investir dans quelque chose, que vous ayez... Euh, euh, Besoin d'emprunter peut-être pour euh, investir dans un nouvel outil de travail, c'est un exemple, mais vous pouvez avoir autre chose à acheter. De toute façon, ce sera un, un achat qui va vous faire euh, beaucoup réfléchir euh, hein, et beaucoup euh, bon faire travailler vos petits neurones. On continue avec euh, Mercure. Hein votre planète d'échange, qui gère les petits déplacements, hein, pas les grands voyages, les petits déplacements, parfois même que les démarches, parce qu'elle est très rapide, hein, là, euh, elle va euh, traverser le lion du 5 au 20, vous imaginez 15 jours pour, euh, bah, vous êtes 30, euh, hein, date de naissance ou 31 au mois d'août, euh, donc euh, bon, elle va rester une demi-journée hein, finalement, euh, en, en, dans votre sur votre soleil donc bon c'est une bonne configuration sauf évidemment pour ceux qui sont nés début août et qui reçoivent euh, la dissonance d'uranus donc avec mercure qui va passer là il est possible que vous ayez une nouvelle qui va pas trop vous plaire hein, que vous n'aurez quelque chose que vous n'aurez pas envie d'entendre hein, qu'on peut vous transmettre euh, mais ça va passer très très vite, je vous dis, c'est une demi-journée, donc pas de. Hein, ne vous mettez pas la rate au courbouillon euh, euh, pour ça, même si ça vous remue sur le plan euh, euh, des émotions, hein, évidemment. Euh, après, euh, bon, il est possible aussi que qu'avec Mercure qui va rentrer en vierge le 20, bah tout d'un coup vous, comment dire, vous arriverez à vous contrôler, hein, à contrôler tout ce qui est du domaine émotionnel, et à être donc beaucoup plus dans le dans le rationnel, dans le concret, euh, euh, et, et c'est là que vous aurez peut-être à réfléchir justement à un achat, à un investissement, euh, puisque Mercure va aussi accompagner euh, le Soleil lorsqu'elle euh, lorsqu sera en Vierge. Donc... Euh, il euh, y a, euh, si vous voulez, avec Mercure en vierge, il faut comparer. Hein, euh, vous comparez les prix, vous comparez les produits par rapport à ce que vous voulez acheter, hein, évidemment, et vous faites en sorte, bon, euh, comme toujours, euh, hein, euh, d'acheter ce qui a le meilleur rapport qualité-prix. continue avec Vénus, votre planète d'amour, alors elle a été euh, bien disposée euh, depuis le mois d'avril puisqu'elle est occupé les Gémeaux, hein, votre euh, signe de projet, euh, d'espoir, euh, de solidarité et, et vous avez été très solidaire probablement pendant toute la période. Et il se trouve que maintenant, euh, à partir du 7, eh bien Vénus va rentrer en Cancer. Alors vous le savez, c'est le signe qui vous précède, c'est votre 12 secteur. Bon, on ne peut pas dire que euh, vous allez extérioriser beaucoup ce que vous ressentez. Hein, mais ça fait peut-être partie, euh, cette pudeur que vous allez ressentir euh, sera peut-être liée à la personne avec qui vous êtes et... et vous sentirez, parce que hein, vous aurez de l'intuition quand même, vous sentirez que peut-être il ne faut pas euh, trop en faire, qu'il faut rester un petit peu en retrait, parfois il faut adopter pour plaire à quelqu'un, pour séduire, et Dieu sait que vous aurez envie de séduire, eh ben, il faut peut-être adopter une tactique euh, qui fait que... Euh, euh, bon, qui soit en fonction de la personnalité de l'autre. Si vous sentez que vous avez affaire à quelqu'un qui est un petit peu pudique justement, qui ne veut pas, euh, qui n'aime pas trop extérioriser, eh n'allez ben, pas lui jeter vos sentiments euh, à la figure. Faites preuve de délicatesse, de... Et puis souvent, euh, bon, c'est vrai que euh, ne pas dire euh, les sentiments, mais les faire ressentir, c'est parfois plus fort hein, que les mots, et peut-être que par vos attitudes, vos gestes, tout ce qui est, euh, un, je veux dire, qui n'est pas dans la communication directe, vous voyez, tout ce qui est de la communication, comme on dit, infraverbale, qui est donc sous le langage, euh, et qui est tout simplement. Euh, euh, bah, votre, vos postures, hein, la façon dont vous allez regarder la personne, vos gestes, tout ça ça peut en dire plus sur vos sentiments que les mots. On termine avec Mars hein, et alors Mars euh, elle est bien placée par rapport à vous tout en faisant quand même hein, quelques dissonances. Bon, elle est depuis le mois de juin, depuis le 28 juin, elle est en Bélier, donc un autre signe de feu, et euh, bah, ça vous donne l'agnac hein, bien évidemment. Euh, vous avez envie de vous dépasser, si vous faites du sport, vous voulez être le meilleur, euh, le premier, vous avez la gagne, euh, bon bref, c'est vrai que c'est euh, en temps normal, hein, c'est une très bonne euh, conjoncture, et peut-être que d'ailleurs, euh, vous allez la vivre très bien euh, elle peut aussi vous emmener euh, bon loin de chez vous hein euh, peut-être que vous allez euh, faire un voyage euh, qui va vous entraîner euh, dans quelques pays d'europe hein euh, bon parce que je pense pas euh, là j'enregistre on est au mois de juin là pour l'instant les frontières ne sont pas enfin je veux dire si on veut aller outre atlantique euh, par exemple pour l'instant on ne peut pas Bref, euh, donc euh, ce Mars en Bélier, le problème, c'est que elle va faire, euh, la planète va faire des dissonances, qui je ne pense pas euh, peuvent beaucoup vous atteindre. D'abord parce que euh, les planètes en question ne sont pas dans des angles de votre thème et ensuite, elles sont en Capricorne. Et ensuite, surtout, elles sont rétrogrades. Donc c'est vrai qu'on retrouve à peu près la même configuration qu'au mois de mars quand nous avons été euh, confinés. Mais bon, à l'époque, les planètes étaient directes, alors que là, elles sont en apparence en rétrogradation. Donc on ne peut pas dire qu'il va se passer euh, des événements euh, qui pourraient vous faire peur ou euh, faire peur à tout le monde. Alors, ils peuvent être évoqués. Hein, ça peut être dans votre pensée, ou alors vous allez entendre euh, en entendre parler dans les journaux euh, télévisés ou euh, radiophoniques, enfin bon, vous en entendrez parler, et il faut, vous allez vous faire votre opinion, mais il ne faut pas que cette opinion soit forcément pessimiste. Il faut vous dire, ça peut arriver, mais ça peut aussi ne pas arriver.